Alors donc, donc euh, en 2014, n'ai pas, pas fait le projet, n'ai hein, pas fait de, de protocole. J'ai pas eu le temps, voilà. Donc, euh, ça date donc de 2013. Donc, au départ, donc, euh, euh, ils m'ont fait part du, du, de cette étude, hein, fait de cette mesure. Donc, ils m'ont donné tous les documents et tout. Donc, tout était bien clair et bien, euh, bien compris. Donc après, sur le terrain, j'ai mis en place les planches, donc pas de souci, c'était bien expliqué. Et après, toutes les semaines, je me suis rendu, rendu sur la parcelle, et en... donc j'ai relevé, relevé tous les insectes qu'il y avait. Ce qui m'a motivé, c'est que dans mon projet, l'étude du sol, c'est quand même important, la vie du sol. Donc, euh, au départ, quand je suis arrivé sur, sur les terres, j'ai déjà fait des analyses de sol. Mais bon, euh, ça donne certains éléments, mais sûrement pas la biodiversité qu'il y a au niveau des sols. Et du coup, quand vous m'avez présenté eh bien, ce, ce, ces protocoles, là, je me suis dit, euh, certes, ça va peut-être servir à, au projet Oxymore, mais ça va me servir aussi à moi. Et comme ça, je vais pouvoir mesurer et euh, la biodiversité au niveau des sols, euh, sur des sols qui, avaient, qui étaient anciennement euh, des vignes en, en conventionnelles. Moi je suis labellisé bio et donc c'est sûr que la vie du sol ça m'intéresse. Oui savoir un petit peu quelle était euh, la vie, la vie qu'il y avait euh, euh, en surface parce que là le, là, le, le, le protocole de planche en fait on, on regarde vraiment en surface, euh, en profondeur euh, on sait pas ce qui se passe mais euh, Bon, je verrai peut-être plus tard s'il y a des protocoles qui permettent de, de vérifier en profonde. Ben, à part le, le temps, <rire> il, faut, il faut avoir le temps. Quoi, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme ça, euh, euh, n'importe comment. Donc, euh, Il faut vraiment se, se, se préparer et aller sur le terrain, être bien concentré sur ce que l'on fait. Et, et c'est vrai que bon, on a, les agriculteurs, euh, on a beaucoup de travail. Et donc, euh, moi, j'avais. Euh, j'avais pris le créneau du dimanche matin, donc en fait, c'était un petit peu euh, mon moment de détente et euh, je m'échappais un petit peu de mon élevage et j'allais observer euh, ce qui se passait au niveau de mes terres. Quoi. Ben, en fait, mon choix, j'ai eu l'impression d'avoir pris le, le plus simple parce que bon, euh, c'est pas évident. Hein. Moi, ce qui se passe au niveau de la, de la terre, je ne je, je, je sais pas trop. Je, je suis un ancien électronicien, donc je suis un agriculteur depuis 2010. Donc... Euh, je découvre beaucoup de choses. Donc, je pense que le, le protocole de la planche, c'était le plus simple. Et puis, c'est un protocole que, que plus ou moins, on a déjà pratiqué. Parce que, quand on vit à la campagne, il y a toujours une planche qui traîne. Et le jour où on va chercher cette planche et qu'on la retourne, eh bien, on se raperçoit qu'il y, y a toute une vie à dessous. Et donc, voilà, donc déjà, c'est quelque chose que j'avais plus ou moins pratiqué sans, sans comptabiliser forcément les, les insectes qu'il y avait sous la planche, oui, tout à fait. J'ai enfin, regardé vite fait les autres protocoles. Euh, maintenant, il faudrait que je m'y penche un peu plus pour savoir éventuellement, l'année prochaine, qu'est-ce que je pourrais euh, euh, prendre comme protocole supplémentaire. Parce que la planche, dans tous les cas, c'est que ça reste pour moi un protocole intéressant. Ah, tout à fait. oui, oui. oui. Euh, comme je disais au début, c'est que euh, ça, ça me donne une mesure de la vie de mes sols. Donc, euh, forcément, ça m'intéresse. Et aux deux, parce que oxymore c'est... les protocoles sont appliqués dans les, euh, dans les grandes cultures. Et euh, mais moi j'aimerais le faire pour moi dans les parcours volailles. Puisque avec le projet d'agroforesterie, donc on part d'une terre nue sur laquelle j'ai mis un couvert végétal, luzerne et après on va mettre de l'agroforesterie, et forcément il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que l'évolution de, de de, de la vie, euh, de la terre euh, va, va être très, très intéressante. Donc, je vais appliquer aussi le projet pour euh, pour moi. Ouais. Euh, je, côté installation, euh, avec la grouffe et tout, tout est nickel. Les documents sont très bien faits. Enfin, moi, ça me convient. Il y a des photos en couleur et tout. On peut reconnaître facilement, les, fait, assez facilement, les insectes. Donc, euh, tout ça, c'est bien, pour moi, moi c'est bien calé. Le seul problème, c'est qu'en en fait, on n'a aucun retour. Et euh, donc moi, j'ai fait quand même les, les, les mesures en 2013, en, en juin 2013. Donc là, ça, et là pour l'instant, je ne sais pas du tout euh, qu'est-ce qu'ils ont fait des données que j'ai envoyées. Et ça, c'est un petit peu, un petit peu euh, dommage parce que euh, des fois, on a l'impression d'avoir travaillé un petit peu pour rien. Enfin, je pense que ce n'est pas, pas le cas, mais ça serait intéressant que l'on ait quand même des retours euh, assez rapides pour qu'on soit aussi motivé pour continuer dans... Autrement, ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire pour nous, et puis on va laisser tomber le projet alors ça serait dommage.